Bonjour à tous, allez, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous propose une longue vidéo parce qu'il y a beaucoup à en dire euh, de présentations euh, sur euh, l'acclamator. alors je sais que euh, j'ai tardé à faire ces présentations mais parce qu'à un moment j'ai pensé qu'on euh, les retrouverait rapidement euh, sur internet alors il y a beaucoup euh, de parties qui ont été faites euh, tant avec la République qu'avec les séparatistes et euh, je salue tous les youtubeurs qui euh, ont fait ces parties franchement je les ai euh, à peu près toutes regardées, en tout cas euh, les françaises et je me suis euh, régalé, je vous engage à aller euh, les voir. Euh, mais une présentation comme ça, de chaque vaisseau unitaire, personne pour l'instant, en tout cas j'ai pas trouvé, euh, n'a vraiment pris euh, le temps de le faire. Euh, donc j'ai décidé euh, de m'y atteler, et donc euh, bah, dorénavant je vous présenterai euh, comme ça euh, tous les vaisseaux. L'idée c'est de présenter le vaisseau déjà à la maquette, hein, pour regarder la figurine, de regarder les cartes euh, principales, euh, de revoir un petit peu les ajouts hein, qu'il y a euh, dans ces propositions et puis de vous faire des propositions peut-être pas de combos mais euh, d'associations de cartes déjà existantes puisqu'on a quand même un lourd passif et un beau passif avec Star Wars Armada. Donc il ne faut pas hésiter à aller piocher dans ce qui existe déjà pour pouvoir totalement optimiser euh, vos vaisseaux. Bien entendu, cette proposition-là, elle n'a rien d'exhaustive et euh, n'hésitez pas à faire vos propres propositions d'association euh, dans les commentaires, voire à me corriger si je dis des grosses conneries, ce qui euh, peut sans aucun doute arriver. Allez, en attendant, n'hésite pas à commenter, à partager et puis surtout à t'abonner, ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti Allez, on commence euh, comme d'habitude avec euh, la figurine. Et euh, bah là, il faut quand même être honnête, euh, c'est tout simplement la moins belle. Euh, de toutes les figurines de la nouvelle vague hein. euh, l'acclamator euh, pourrait être beau s'il si, euh, n'avait sorti que celui-ci alors la pièce est quand même assez, assez, bien, assez bien sculptée hein. par contre euh, je pense que de la vie euh, de tous elle est, elle est pas très bien peinte et elle mériterait un rattrapage vous voyez sur la partie supérieure là, c'est un, un peu tristounet, on a quand même un, un bel effort qui est fait, qui est fait sur, sur les réacteurs qui sont un petit peu, un petit peu bleutés, mais je pense qu'on pourrait faire avec un, avec un aéro comme ça là sur le côté un petit peu plus, plus d'effet. Donc voilà, j'ai rarement eu envie de retoucher, retoucher mes vaisseaux d'armada, mais en l'occurrence celui-ci, bah, je pense que je vais, je vais faire le saut. Euh, la passerelle est vraiment, vraiment tristounette, ça mériterait un, un lavis et 2-3 euh, et euh, traces de guerre. Voilà, au niveau, euh, au niveau de la taille, on est un tout petit peu plus euh, petit euh, qu'un vectory, même si euh, on a exactement le même socle. Allez, on va aller regarder les cartes principales. Allez, sur les cartes principales, euh, bon, deux types hein, pour l'acclamator euh, classe euh, 1 et classe 2. J'ai mis le classe 2 avant parce que c'est celui qui aura euh, de toute façon ma préférence. On va regarder ce qui ne diffère pas entre les deux cartes. Euh, Coq de 7, bon, c'est raisonnable. Au niveau des pions, on aura un redirection, euh, on aura une salve et puis euh, on aura la possibilité hein, de diviser euh, par deux euh, les touches. Euh, donc ça, c'est euh, pareil, c'est très équilibré. On est vraiment sur une carte... Euh, qui prône euh, l'équilibre et euh, un petit peu le, le, le couteau suisse. Au niveau des ordres, on aura 3 euh, ordres à donner, ce qui est le juste équilibre pour débuter. Hein, vous n'avez pas trop d'ordres à gérer, puis vous en avez assez pour capitaliser euh, des pions pendant, euh, pendant la partie, euh, et donc gagner en réactivité à partir du tour euh, 3, donc euh, c'est intéressant. Squadron 3, là aussi, c'est plutôt sympa. Alors de toute façon, hein, euh, les clones comme euh, la République, moi j'estime que ce sont deux factions qui doivent se jouer quand même avec de l'escadron. Euh, on les présentera aussi, je trouve que euh, les synergies escadron et, euh, et vaisseau sont, sont assez intéressants. Et euh, j'y reviendrai quand je présenterai chaque type euh, d'escadron. Et puis enfin, euh, au niveau euh, de, euh, du mécanisme, euh, bah on est sur 4 et là aussi je trouve que c'est quand même assez intéressant c'est assez fort euh, parce qu'on va pouvoir quand même assez facilement se réparer et puis vous allez voir je vais vous faire des propositions de cartes qui vont vous permettre de récupérer euh, récupérer des, euh, des boucliers donc euh, normalement euh, avec votre acclamator vous avez deux choix soit vous serez en capacité de finir la partie euh, avec Soit vous pourrez vraiment charger comme des bêtes en plein centre de table. Alors bien sûr, ça se finira mal pour l'acclamator, mais je pense qu'il aura largement le temps de survivre sur plusieurs rounds avec toutes ces capacités-là avant de, avant de bypasser. Au niveau de la possibilité de déplacement, vous placé à une vitesse de 3, donc normalement le, le, le vaisseau ne sera pas potentiellement à la traîne euh, de ses concurrents. Euh, par contre, au niveau euh, de l'embardé, c'est un peu tristounet, hein, puisqu'on le voit à vitesse 3, il n'y a, a pas d'embardé au premier cran et pas d'embardé au dernier, il n'y a qu'une embardée au deuxième cran. Euh, voilà, ça, ça, ça laisse quand même un vaisseau un petit peu lourd et euh, je pense que euh, deux trois ordres euh, de, euh, de navigation ne sont pas de trop pour vous permettre d'être un petit peu réactif sur la table. Voilà, surtout que aussi en vitesse 2, là aussi on n'a qu'une seule embardée au premier cran. N'hésitez pas à dès le premier tour à consolider quelques pions, que ce soit soit des pions pour du tir nourri, soit des pions pour bouger vos vaisseaux. Comme ça, tour 2 ou tour 3, vous pourrez utiliser un ordre de navigation pour bouger votre embardée. Je vous rappelle que ça ne sert à rien d'utiliser un pion hein, pour le faire, puisque le pion vous permettra uniquement euh, de changer votre vitesse. Donc c'est impérieux d'avoir un ordre euh, sous la main, allez, tour 3 en tout cas, pour euh, pouvoir, euh, pouvoir bouger euh, votre embardé et vraiment pouvoir vous réaligner en fonction de votre cible. Euh, au niveau des capacités de tir, on va d'abord euh, regarder contre les escadrons. Donc euh, le euh, classe 2 est à mon avis, le plus intéressant, puisqu'il va bénéficier euh, d'un dé bleu et euh, d'un dé noir. Alors, le dé bleu va lui apporter euh, de la portée. Euh, en, en dé bleu, vous avez quand même 50% euh, de chance euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir toucher euh, un, un escadron, puisque les escadrons ne souffrent que les touches et, euh, et pas, euh, pas les critiques. Mais on verra, là aussi, je vous ferai une proposition, qu'il y a une carte qui va vous permettre d'utiliser vos pions critiques euh, pour pouvoir faire des dégâts sur les escadrons donc là euh, du coup ça vous fait quand même 6 chances sur 8 euh, de toucher avec le bleu euh, ce qui est intéressant aussi avec le dé bleu c'est que vous allez avoir euh, des visées et que ces visées si vous êtes en face d'escadrons titre vous pourrez euh, faire sauter euh, leur, leur pions de défense euh, donc voilà c'est pour moi la configuration la plus intéressante Bien entendu, hein, le classe 1, lui, il va avoir 2 euh, dés noirs euh, contre les escadrons. Là aussi, on est, on est plutôt, euh, plutôt cohérent, puisqu'on a la possibilité de faire 6 euh, touches euh, sur 8. Donc, euh, normalement, c'est intéressant, mais euh, voilà. Après, il y a 2 dés blancs et puis il y a quand même 2 dés touches qui, qui comprennent des critiques dont vous ne pourrez, en l'occurrence, euh, rien faire. Au niveau euh, des capacités de tir en fonction euh, de la coque, donc vaisseau contre vaisseau, déjà on va s'intéresser au bouclier, 4 en frontal, 2 euh, de chaque côté et puis 2 euh, à l'arrière. Une fois de plus, hein, euh, une configuration un petit peu tiède. Hein. On est sur euh, du 4 en frontal, donc on a bien compris que c'était sur cet axe-là qu'il allait falloir euh, s'orienter. Il hein. faut taper tout droit. D'autant plus que là aussi, on verra des cartes titres qui vont vous permettre euh, bah, de supporter euh, des tirs à la place euh, des vaisseaux qui vous entourent. C'est plutôt intéressant. Les deux euh, sur toutes les autres sections, euh, je trouve ça un petit peu tristounet. Euh, faites attention, ça peut partir vite. Mais vous allez voir, là aussi, il y a des possibilités pour améliorer la chose. Au niveau des poules de dés, pour les mêmes raisons que euh, contre les escadrons, euh, le classe 2 aura ma préférence, ne serait-ce que pour son dé bleu, puisque euh, souvent, en fait, euh, les, euh, les dés euh, de visée, euh, on peut utiliser des cartes pour les transformer en, en d'autres icônes donc euh, j'aime bien euh, avoir euh, cette possibilité là, euh, et puis euh, sinon bah, on est sur du dé rouge et du dé noir, donc du dé rouge qui va quand même porter assez loin, euh, et puis euh, du dé noir qui, euh, qui, fait, euh, qui fait normalement euh, plus de mal euh, contre les escadrons, et puis qui a un, un, un taux de réussite quand même aussi très intéressant euh, contre les vaisseaux. Voilà de mon point de vue de ces deux configurations-là, euh, le classe 2 est quand même plus polyvalent et... Euh, euh, or, sera peut-être plus subtil à utiliser. Euh, si vous êtes débutant, tentez le classe 1, mais à mon avis, vous y reviendrez vite et vous avez tout intérêt à vous habituer à jouer avec le classe 2. Alors, au niveau des barres d'amélioration, par contre, euh, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont quand même... assez intéressantes avec euh, le classe 1 et on y reviendra. Euh, bon c'est un vaisseau qui pour les deux cartes aura euh, la présence euh, ben, d'officiers. ça c'est un grand classique. Euh, on va avoir également la possibilité euh, d'avoir une équipe euh, d'armes euh, pour les deux et euh, pour euh, le classe 2, euh, on va retrouver des modifications euh, défensives et euh, c'est là que vont apparaître en fait euh, toutes les capacités euh, que l'on a euh, pour, euh, pour récupérer notamment euh, des boucliers. On va euh, également avoir euh, de l'artillerie, euh, donc ça c'est top pour balancer euh, du bon gros missile euh, qui poutre. Et puis on aura du turbo blaster, je vous ferai quelques propositions. Là où je suis beaucoup plus dithyrambique, euh, c'est pour l'acclamator classe cette fois-ci puisque euh, bien entendu on va avoir euh, notre équipe euh, d'armes mais surtout on va avoir deux slots de euh, modification offensive et quand on a deux slots de modification offensive on peut associer un de ces slots là avec l'équipe d'armes pour utiliser euh, des cartes de raid et franchement les cartes de raid euh, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant puisque vous avez la possibilité en fait de faire un assaut sur euh, le vaisseau d'en face et euh, d'aller euh, d'aller le bloquer sur euh, sur des ordres donc c'est très intéressant sinon pour le reste on est exactement sur la même configuration euh, avec euh, de l'artillerie et euh, du turbo blaster avant de regarder euh, les cartes d'options que l'on peut mettre sur ces deux vaisseaux. On va regarder les deux généraux qui sont proposés euh, dans ce Galactic Republic Fleet Starter, Obi-Wan Kenobi et euh, Bail Organa. On est vraiment sur deux profils euh, différents, mais en même temps complémentaires, deux façons de jouer assez différentes. Obi-Wan Kenobi peut-être un petit peu plus, plus euh, offensif je dirais, hein, puisque euh, tant qu'un euh, vaisseau euh, ami euh, défend, euh, vous pouvez euh, dépenser euh, les tokens euh, de redirection et euh, en fait si vous le faites vous allez pouvoir réduire les damages de 1 avant euh, de les subir. Euh, donc, ça c'est assez, euh, assez intéressant puisque si vous prenez deux ou trois touches eh bien, avant de les, euh, de les subir dans vos, euh, dans vos boucliers, vous allez déjà pouvoir en enlever une. Euh, donc, voilà, c'est quand même pas mal tanky et euh, paradoxalement bah, ça pousse à l'offensif. Alors qu'avec Bale Organa, on est sur les fameuses nouvelles cartes hein, avec cette petite valeur 5 avec. Euh, euh, deux pions de chaque côté, là, deux ordres. Alors en fait, l'idée c'est que vous allez prendre 5 euh, euh, tokens et euh, vous allez en mettre euh, euh, au moins un euh, au niveau navigation et au moins un en mécanique. Puis après, bah, vous faites le micmac que vous voulez. Et en fait, ces tokens-là, bah, vous les avez capitalisés, ils sont pour vous, ils sont sur votre carte, vous allez pouvoir aller les piocher. Et euh, bah c'est ce que dit la carte de Bail Organa, puisque, when the friendly ships uh, revolves uh, a command, you make this card up uh, to one token. Of each type from this card, donc vous allez pouvoir aller chercher un token de chaque de chaque type, et puis pour chaque token que on a on a utilisé, ben le vaisseau va va, va avoir justement cette, ce, ce, ce token complémentaire. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça offre de la flexibilité. Hein, c'est à dire que vous allez révéler votre commandement, euh, vous allez l'annuler et puis à la place, vous allez avoir la possibilité de l'interchanger contre, contre un de ceux qui est sur la carte. Euh, donc voilà, c'est des ordres qui sont intéressants puisque c'est de la mécanique, ça vous permet de vous réparer ou c'est de la navigation, ça va vous permettre euh, de changer votre vitesse. Euh, voilà, c'est de la réactivité. Euh, je pense que quand on est débutant, euh, ça peut être une très bonne carte. Allez, et on va commencer par... Par euh, en fait, la proposition de cartes que vous pouvez euh, utiliser, quel que soit votre choix, que vous utilisiez du classe 1 ou euh, du classe 2, et donc euh, principalement euh, les officiers. On va commencer par euh, la carte euh, du clone Navigation Officer, euh, qui est une, une carte hein, qui, va, qui va se consommer. Hein, C'est-à-dire que quand vous allez la jouer vous allez devoir l'incliner, et que pour la redresser, c'est ce l'information qui est ici, vous devez utiliser un pion. Euh, et la petite étoile qui est là c'est n'importe quel type de pion alors ce qui est intéressant c'est que comme elle contient nativement euh, un pion euh, de navigation eh ben, vous pouvez utiliser ce pion de navigation pour la redresser, c'est à dire que vous la jouez puis ensuite vous allez utiliser l'option de navigation, vous allez pouvoir euh, la redresser, elle est déjà équipée euh, d'un redressement automatique, j'ai en, envie de dire. C'est souvent hein, le cas dans ces cartes. Et c'est comme ça qu'il faut les comprendre. Donc avec ce navigation euh, officer, euh, quand vous allez révéler en fait euh, un ordre euh, soit de tir nourri, soit de navigation, soit d'escadron. Vous allez pouvoir donc incliner euh, cette carte et choisir un vaisseau à ami à distance 1,5, ce qui est quand même assez euh, assez, assez, assez loin. Hein. Euh, 1,5, ça, ça fait vraiment très très loin, c'est vraiment balas. Et en fait, le vaisseau choisi va, euh, va obtenir en fait, euh, ce, un token de commandement euh, de ce que vous avez choisi, soit le tir nourri, soit, soit la navigation, soit, euh, euh, soit, euh, soit les escadrons. Euh, si lui-même a déjà un ordre, euh, il va pouvoir donc euh, l'additionner et euh, être donc euh, plus puissant. Euh, pour le tir nourri, ça a du sens, pour les escadrons aussi, enfin pour quel que soit votre choix. Ça vous offre énormément de flexibilité et puis ça vous permet d'être extrêmement punchy pendant, euh, pendant une phase de jeu. Et puis je le redis, un 5 c'est très loin. Ce qui va marcher également pour euh, les deux vaisseaux, c'est euh, le capitaine Zach. Alors là aussi, hein, même configuration, hein. la carte sera nativement équipée euh, d'un pion de tir nourri. Et puis vous voyez que pour la redresser, il faudra un pion de tir nourri. Et puis euh, tant que vous attaquez euh, avec euh, soit euh, Babord-Tribord, soit euh, la, euh, la Poupe, euh, vous allez pouvoir ajouter un dé... Euh, de euh, la couleur qui est déjà présente dans votre poule. Donc, étant donné que euh, ces vaisseaux ont pour la plupart du rouge euh, et du noir, bah, vous allez pouvoir euh, rajouter soit un dé rouge, soit un dé noir. Euh, ça vous porte quand même sur Babord et tribord euh, à euh, 4D, donc euh, c'est vraiment intéressant. Euh, je pense que si vous êtes euh, quel que soit euh, le type, je vous conseille d'utiliser euh, bah, du dé rouge. Euh, parce que euh, bah, si vous êtes contre les vaisseaux, il faut utiliser du dé rouge hein, ça paraît clair et si vous commencez à avoir 2-3 petits moucherons qui viennent qui viennent se balader autour de vous vous pouvez, vous pouvez rajouter un, un dé noir ça vous fait 2 dé noirs et euh, deux dés rouges euh, sur bâbord et Tribord, c'est intéressant et puis à l'arrière voilà, euh, vous allez avoir, euh, vous allez avoir euh, soit du rouge et du bleu soit euh, du rouge et du noir, euh, là aussi vous pouvez choisir d'additionner, alors attention, hein, si vous avez du rouge et du bleu, vous ne pouvez ajouter que du rouge ou du bleu, et si vous avez du rouge et du noir, vous ne pouvez ajouter que du rouge ou du noir. Euh, il est spécifié dans cette carte que vous ne pouvez pas euh, vous servir euh, de cette carte-là pour augmenter vos dés euh, de salve, hein, qui, euh, je le rappelle, euh, permettent de contre-attaquer et qui, eux, utilisent systématiquement le pool de dés euh, de la poule. Dans les nouvelles cartes on va également avoir l'Intel Officer qui peut, qui peut être, être intéressant puisque en fait quand vous attaquez euh, après avoir lancé votre, votre, votre poule, votre main 2D, en fait, euh, si, euh, si en fait le défenseur utilise un, un, un token de défense. Et eh bien euh, vous allez pouvoir euh, définitivement détruire ce token. Je rappelle que normalement il va le retourner de la valeur verte à la valeur euh, orange. Et qu'ensuite à la fin en fait, de la phase d'activation, il va pouvoir, enfin à la fin du round, il va pouvoir redresser euh, ce pion. Et eh ben là vous allez directement euh, discard euh, ce, ce token. Donc voilà, ça laisse à, ça laisse à réfléchir. Si c'est si bien joué, ça peut, ça peut déshabiller quand même euh, le, le, le gars d'en face. C'est une carte hein, qui, se, qui se régénère euh, automatiquement à la fin du tour et qui euh, n'a besoin d'aucune condition pour se redresser. Donc c'est plutôt, plutôt intéressant. Au niveau des officiers, je me permets de vous en proposer. Euh, Trois autres qui viennent de l'ancienne version du jeu, si je peux me permettre de dire ça. Il y aura le capitaine d'ingénierie qui, avant de révéler un ordre, vous pouvez échanger cet ordre contre un ordre mécanique donc là, c'est si vous êtes un petit peu en peine, hein, si vous sentez que ça ne va pas trop bien. Euh, voilà, ça peut être intéressant, mais clairement, pour se requinquer, il y a d'autres cartes que celle-ci. Il y a l'officier euh, de cartographie. Euh, après avoir exécuté une manœuvre, si vous chevauchez un obstacle, vous pouvez défausser cette carte au lieu de résoudre les effets de chevauchement de cet obstacle. Ça aussi, c'est sympa. Euh, si vous êtes sur une map qui est euh, pas mal chargée euh, et que vous êtes en poursuite euh, d'un adversaire qui lui va être être tenté de plutôt se ben vous, vous pourrez un petit peu rentrer dans le tas. Et puis le personnel de liaison euh, d'armement, avant de révéler un ordre, vous pouvez choisir un pion euh, d'ordre pour changer cet ordre euh, par un ordre soit de tir nourri, soit d'escadron. Euh, C'est pas mal, ça ne vaut que 3 et puis ça permet euh, d'être ultra punch, euh, d'être assez décisif puisque soit votre tir nourri, soit vos escadrons seront forcément plus létals à cette phase-là. Donc voilà, vous allez avoir la flexibilité de les jouer, et puis pouvoir, pouvoir balancer lourd pendant un tour. Alors, ça vaut pas très cher. Est-ce que c'est à préférer aux cartes que j'ai présentées avant Certainement pas, mais je me devais de vous en parler. Donc, le clone gunner, il va vous permettre d'utiliser un token assigné à un vaisseau ami qui est à distance 1,5. Et en fait, si vous le, si vous le consommez, et bien vous allez pouvoir ajouter un des bleus sur, sur l'icône de ciblage à votre, à votre pool d'attaque. Donc, voilà, c'est déjà, déjà un ciblage de gagné. Hein ça il faut, il faut être clair de garantie et puis et puis ensuite euh, bon bah cette icône si vous avez la possibilité si vous avez des cartes qui vous permettent d'en changer la valeur et eh ben c'est tout bénef pour vous là aussi je me suis permis de vous sortir des anciennes cartes avec le vétéran gunner donc vous attaquez vous pouvez en fait exhaust, discard pour relancer tous les dés d'attaque donc ça c'est intéressant la relance n'hésitez pas à vous garantir euh, des relances euh, sinon il y a euh, l'expert en artillerie tant que vous attaquez vous pouvez relancer autant de vos dés noirs que vous le souhaitez alors ça vaut euh, 4 au lieu de 5, hein. l'autre euh, l'autre vaut 5 euh, attention il y en a une qui s'exhauste alors que l'autre pas donc euh, voilà à vous euh, à vous de choisir, relancer ces dés noirs c'est intéressant vous avez quand même deux chances sur 8 de faire du vide euh, voilà, c'est à voir, vous pouvez aller chercher les critiques aussi, hein, euh, qui, sont, qui sont présents, et n'oubliez pas que si vous touchez les critiques sur, euh, sur vos noirs, vous aurez un critique et une touche euh, d'assuré, donc c'est plutôt, euh, plutôt sexy. L'équipe d'artilleur, vous pouvez attaquer depuis la même section de coque plus d'une fois par activation, cette section euh, de coque ne peut pas viser le même vaisseau ou escadron plus d'une fois lors de cette activation. Je vous rappelle que normalement, vous avez deux attaques par vaisseau, mais que chaque attaque doit être faite depuis une section de coque différente. Euh, là, eh ben, vous n'avez pas euh, cette gêne. Donc si vous êtes en attaque frontale, ce qui est quand même assez caractéristique euh, de ce vaisseau, euh, ben, cette attaque frontale elle va pouvoir attaquer deux fois. Avec, euh, avec euh, la proue. Et, euh, alors bien sûr vous ne pouvez pas choisir euh, la même cible. Mais bon il y a de fortes chances que euh, sur la proue euh, vous ayez deux cibles euh, qui soient éligibles. Et puis l'équipe de tir. Euh, donc là ça ne vaut que deux. C'est quand même assez intéressant je trouve. Et euh, durant euh, l'étape euh, résoudre les dégâts. Vous pouvez épuiser cette carte pour résoudre un effet critique supplémentaire. Vous ne pouvez pas résoudre le même effet critique deux fois. Je vous rappelle... Hein, euh, pour mémoire que lorsque vous avez épuisé la coque et que les critiques commencent à faire des effets sur le vaisseau même si vous en avez plusieurs, normalement vous ne devez en résoudre qu'un seul et bien là avec l'équipe de tir vous allez pouvoir résoudre deux effets critiques euh, ça peut vraiment, vraiment, vraiment être euh, assez conséquent pour euh, le vaisseau d'en face on poursuit avec euh, un élément que les joueurs aiment beaucoup normalement hein, c'est l'artillerie Hein, alors, je me, suis, je me suis lâché sur l'artillerie, je vous laisserai faire votre choix. Je vous les ai classés par ordre de prix. Donc, le plus cher, le propulseur euh, agrandi. Donc, c'est une modification. Et puis, euh, l'armement en batterie de votre euh, section de coque de proue augmente de 2 dés noirs. Donc, quand même, pour mémoire, euh, sur votre proue, vous avez déjà euh, 3 euh, dés rouges. Euh, c'est quand, euh, quand même assez, euh, assez sympa. 2 dés noirs, ok donc euh, voilà votre, euh, pour votre classe 1, et puis si vous l'augmentez encore de 2 dés noirs, euh, ça vous donne ça, voilà, ça fait un, ça fait un beau pool quand même. Hein. Ça vous fait 7 dés, 7 dés, je pense que voilà, normalement il euh, y, a, y, a, y a de la touche systématique, si vous avez assuré une relance, vous risquez d'être assez létal. En même temps, ça vaut euh, quand même euh, très très cher. Si vous êtes sur le classe 2, vous allez quand même rajouter le dé bleu, je pense que voilà, ça devient très très très très sexy. Donc sinon il y a la recharge rapide, donc les armements en batterie de vos sections de coque bâbord et tribord augmentent de 1 dé noir. Euh, bon, ça vaut un petit peu plus cher euh, que euh, le clone, euh, le capitaine Zack, hein, qui vous permettait de rajouter un dé de n'importe quelle couleur. Euh, mais euh, l'avantage c'est que bah, ça ne se redresse pas, ça ne s'épuise pas, enfin voilà, c'est tout le temps. Donc à vous de voir dans votre compo comment vous faites les choses. Mais si vous allez sur un autre officier, ça peut être intéressant d'avoir cette recharge rapide pour avoir un dénoir de plus sur bâbord et tribord. Ça commence à faire des vaisseaux qui sont extrêmement létales. Le missile à conclusion d'assaut. Donc sur un critique noir, chaque section de coque adjacente à la section de coque qui défend subit un dégât. Donc là, euh, voilà, est, elle est extrêmement connue hein, cette carte-là euh, dans Armada. Euh, pour 5, la torpille à proton d'assaut. Donc là aussi c'est sur un critique noir et vous attribuez une carte de dégâts face visible au défenseur. A vous de choisir, euh, soit vous faites un dégât euh, de plus euh, pour euh, la section de coque, enfin euh, les, les, les sections de coque qui sont adjacentes, euh, soit, euh, soit vous faites euh, la carte visible. Franchement, pour 5, la carte visible sur un critique, euh, c'est euh, pas mal quoi. Hein. C'est euh, vraiment top. Et puis enfin, pour 3, vous avez le rack externe. Tant que vous attaquez à Portée courte, euh, vous pouvez défausser euh, cette carte pour ajouter deux dés noirs à votre réserve d'attaque. Bah, ça tombe bien, puisque le dés noir, bah, <rire> il touche à portée courte. Euh, et puis bah, là, on, on, en rajoute, on en rajoute deux aussi. Alors, la différence, hein, c'est que pour la recharge rapide, vous n'avez qu'un seul dés noir et c'est euh, tout le temps. Alors que euh, là, il faut défausser la carte euh, et puis vous en avez euh, deux noirs. Euh, pour 3, c'est peut-être ça qui vaut le coup, puisque de toute façon, euh, vous ne pourrez pas euh, tirer avant la portée courte. Euh, ça ne vaut pas grand-chose, mais attention, si vous vous en équipez, ben, euh, voilà, vous, aurez, vous, aurez, euh, vous aurez des choses un peu moins puissantes que le propulseur agrandi, par exemple, mais qui coûte très cher. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser ce rack externe, et puis d'économiser un petit peu euh, la monnaie pour s'équiper d'autres choses sur d'autres slots. Et on en termine avec ces cartes qui vont, quel que soit votre choix, hein, que vous soyez en classe 1 ou, euh, ou en classe 2, vous pourrez vous équiper euh, de ces propositions avec donc, la section euh, Turbo euh, Blaster. Donc pour 10, vous avez l'armement amélioré. Hein, les armes de batterie de votre section de coque bâbord et tribord augmentent cette fois-ci d'un dé rouge. Je rappelle en fait euh, que le dé rouge il a 600 sur 8 de toucher et euh, qu'il a 5 chances euh, sur 8 de faire euh, des dégâts, avec euh, un ciblage en plus, donc ça me paraît assez intéressant. Ça vaut cher, hein, 10, mais si vous avez été économe avec un rack externe, par exemple, ben, euh, voilà, c est, c est, ça peut être le bon compromis. D'autant plus que là, le dé ben, est tir à portée longue. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un armement dorsal pour 9, les armements de batterie de vos sections de coque de proue et de poupe augmentent de 1 des rouges. Alors... Mettez dans les commentaires, euh, je ne suis pas totalement sûr de moi, mais je pense que s'ils si augmentent définitivement de 1 des rouges, ça doit également fonctionner pour la salve. Euh, là, il n'y a rien de spécifié sur la carte parce que je pense qu'elle a été éditée avant que la salve existe, mais euh, augmenter euh, son pool euh, euh, de, euh, de poupe, c'est intéressant, puisque je vous rappelle que ce sont les dés que vous utilisez pour la salve. Euh, donc si ça a été euh, raté n'hésitez pas euh, à me le dire mais euh, ça peut être intéressant de ce côté là euh, voilà, d'utiliser euh, cette carte pour augmenter votre euh, pool à l'arrière et donc augmenter votre pool de salve étant donné que l'acclamator est équipé de cette capacité. Donc le turbo euh, blaster tower euh, il a un double effet qui se coule puisqu'il a un premier effet contre les vaisseaux. Euh, tant que vous attaquez vous pouvez relancer euh, un des rouges. Euh, donc ça c'est intéressant, hein, c'est quand même assez maximisé au niveau du, du, du résultat le dé rouge. Et puis si vous attaquez des escadrons, euh, là on va pouvoir ajouter 2 euh, dés euh, de n'importe quelle couleur de son, de son pool d'attaque. Donc ça pourrait, pourrait y attaquer avec 4 dés noirs euh, carrément, ou euh, attaquer avec 2 dés noirs et un bleu ça aussi c'est sympa sur, sur, sur, le classe, sur le classe 2, euh, vous gardez votre dé bleu au cas où vous voulez toucher, euh, euh, toucher directement euh, un, un titre pour lui, enlever, pour lui enlever potentiellement un pion euh, de, de, de défense, euh, mais voilà, plus vous aurez de noirs, plus vous allez maximiser vos chances de faire des dégâts sur les escadrons, euh, donc voilà, alors attention si vous faites ça sur les escadrons Par contre vous ne pourrez pas euh, faire plusieurs attaques Vous faites une attaque que sur un seul escadron Mais bon voilà, 4 D, euh, en l'occurrence 4 dés noirs Il y a carrément euh, moyen euh, de, de raser l'escadron en un one shot Allez je vous propose qu'on fasse joujou spécifiquement avec chaque classe euh, Le classe 1, et forcément avec ce classe 1 Je vous l'ai dit dans sa présentation initiale euh, Il faut faire joujou avec les cartes de raid. Donc il y a quand même deux cartes de raid qui s'imposent, c'est soit euh, les euh, troupers euh, d'abordage, soit les ingénieurs euh, d'abordage. Donc de ces deux cartes, la première euh, qui est le troupeur d'abordage il ne vaut que 3. Euh, si vous êtes à distance courte, vous allez choisir un vaisseau, vous allez débarquer dans ce vaisseau et vous allez utiliser votre valeur d'escadron qui est de 3. Et en fait, euh, vous allez pouvoir utiliser Trois de ces tokens de défense. Donc les utiliser, c'est les retourner. Donc s'ils sont euh, verts, vous allez pouvoir les passer à orange. Et s'ils sont orange, vous allez pouvoir les consommer définitivement. Trois tokens, c'est chèrement payé. Surtout que sur cette classe de vaisseau, alors en l'occurrence, l'acclamator, il ne faudrait pas qu'il subisse le truc parce qu'il n'aurait plus rien. Mais en face, c'est sensiblement la même chose. Hein, euh, chez les séparatistes, vous avez des vaisseaux avec que 3 tokens. Euh, c'est la norme, hein. il y a quand même euh, des gros vaisseaux qui ont 4 tokens de défense. Euh, les vaisseaux de classe moyenne, ils ont souvent 3 tokens de défense. Et il va arriver que lorsque vous serez à portée courte, vous serez sans aucun doute dans un tour 4... Euh, ou 5, ou peut-être 3 si vous avez été euh, extrêmement véloce. Et euh, ben, de, de toute façon, à partir du 3, du, du, du il euh, y a des chances que euh, les tokens eût été utilisés. Ce qui serait judicieux, c'est de balancer une attaque avec un vaisseau euh, associé pour pousser l'adversaire en fait, à consommer de vert à orange ces tokens Et puis ensuite vous balancez le raid Et vous détruisez définitivement tous ces tokens C'est plutôt intéressant Sinon vous avez l'ingénieur d'abordage Qui est dans les mêmes conditions d'accord Au niveau de distance Il faut utiliser un pion d'escadron et être à distance courte Et puis à ce moment là Ce qui va se passer c'est que vous allez regarder ces cartes de dégâts face cachée et retourner face visible un nombre d'entre elles jusqu'à votre valeur de mécanique et là votre valeur de mécanique elle est quand même de 4 alors vous le faites une par une hein, vous en révélez une vous lisez le texte vous l'appliquez puis ensuite vous retournez la seconde puis la troisième puis la quatrième quatre cartes euh, face visible c est, c est, c est, ça fait mal veillez à le faire euh, au moment où il en a 4, euh, mais là aussi, étant donné que c'est un assaut, que c'est à portée courte, c'est le genre de choses qui se joue en fin de partie, euh, en middle fin de partie, et normalement, euh, les vaisseaux sont déjà euh, pas mal fatigués. Voilà, c'est un bon moyen de faire euh, définitivement euh, péter euh, un vaisseau. Alors le hangar de lancement rapide, euh, moi je le kiffe, c'est la possibilité d'avoir bah, tout simplement des escadrons dans votre soute, de déplacer votre vaisseau au cœur de la bataille et de euh, décharger euh, comme ça euh, vos, euh, vos escadrons en plein milieu euh, de la bataille. Alors attention, quand ils sortent ils sont activés, c'est-à-dire qu'ils ont joué, mais euh, au, tour, euh, au tour suivant euh, ça, peut, euh, ça, peut être, euh, ça peut être joué. C'est souvent pratique si vous voulez amener au cœur de la bataille des bombardiers qui sont souvent très lents. Euh, qui vont se déplacer beaucoup moins vite euh, que vos vaisseaux et que les autres escadrons euh, mais qui euh, normalement sont, euh, sont assez euh, assez létales, euh, au niveau des vaisseaux d'autant plus que souvent les bombardiers ils ont lourd et donc euh, bah, ils sont vite euh, la cible des autres escadrons pour être comme ça bloqués alors euh, évidemment à la plupart du temps on les associe toujours à, à des vaisseaux qui vont avoir le rogue qui leur permet euh, bah, de les protéger mais voilà, les amener de façon efficace et protégée. Euh, au cœur de la bataille, c'est quelque chose que moi je trouve intéressant. Sinon, il y a le rayon tactique euh, filon euh, Q7. Euh, quand vous activez un vaisseau équipé euh, de cette amélioration, vous pouvez épuiser cette carte pour choisir un vaisseau ennemi d'une catégorie de taille inférieure ou égale à la vôtre, situé à une distance de 1,5, ce qui est quand même beaucoup. Et euh, ce vaisseau euh, doit utiliser euh, un pion euh, de navigation ou réduire de 1 euh, sa vitesse jusqu'à un minimum de 1. Si vous êtes joueur, si vous avez euh, l'habitude comme ça, euh, d'être dans la contention, moi c'est pas mon style de jeu, mais voilà, sachez que cette carte-là, elle existe. Plus facile à jouer, c'est la tourelle euh, quadrilaser. Tant que vous défendez à distance 1 si l'attaquant a un escadron, euh, euh, vous avez euh, contre 1. Donc à partir du moment où vous attaquez avec ces escadrons, dès qu'ils vous tire dessus, vous, vous pouvez euh, directement euh, riposter. Vous... Ça va le faire réfléchir avant de vous attaquer. Il ne va pas avoir le choix parce qu'il a envoyé ses escadrons pour ça. Mais en l'occurrence, ben, vous allez vite défourailler de votre côté. La communication amplifiée. Donc là, on est sur de l'escadron. Et vous pouvez activer des escadrons alliés situés à portée courte ou longue au lieu de courte moyenne. Ça, c'est intéressant aussi parce que si vous avez des vaisseaux qui sont soit à la traîne derrière vous, ça arrivera souvent qu'ils soient à la traîne derrière vous, soit qu'ils se sont déportés sur les ailes aussi, ça peut être intéressant euh, de pouvoir les activer à portée longue, ça ne vaut que 4. Et puis le euh, commandant euh, d'escadrille, durant votre activation, vous pouvez résoudre un ordre d'escadrille après avoir exécuté une manœuvre, je vous rappelle que euh, normalement vous devez euh, le faire avant. Le, le réserve de hangar deck bah, c'est tout simplement du repopage d'escadron, hein. euh, voilà. si vous avez euh, la valeur Swarm sur votre escadron, euh, qu'il est détruit et qu'il est à distance 1.5 euh, de, de, votre, de votre vaisseau, bah, vous allez pouvoir le faire repopper avec 2 deux, euh, deux de coque. Euh, nativement, il devra être posé à distance 1, et puis bien entendu il devra avoir son slide activé mais voilà, vous en avez deux qui repopent euh, automatiquement, alors vous allez me dire, oui mais il faut avoir euh, Swarm euh, sur euh, son vaisseau, et ben hop là Abracadabra, avec euh, euh, le Niguta euh, B euh, tout simplement euh, tous les vaisseaux qui euh, n'ont pas euh, la valeur Swarm, ben, ils vont la gagner et puis, euh, s'il si, euh, l'avait déjà, eh ben, euh, vous allez pouvoir relancer euh, un dé euh, pour les attaques euh, contre, contre les vaisseaux. Donc voilà, forcément, ça synergise très très bien et euh, ça peut être euh, la bonne condition pour le classe 1. Allez, pour le classe 2, une petite subtilité avec le Turbo Blaster, puisque vous allez pouvoir y ajouter la zone de feu nourri, hein, tant que vous attaquez un escadron. Avant de rassembler les dés, euh, si le défenseur n'est pas engagé avec un escadron euh, allié, vous pouvez remplacer tous les dés bleus de votre armement anti-escadron euh, par des dés rouges. Euh, vous avez euh, un dés bleu euh, nativement euh, dans votre poule, vous allez pouvoir le remplacer par un dés rouge. C'est forcément plus intéressant euh, contre les escadrons, car euh, ça tire beaucoup plus loin. Voilà, donc euh, vous allez pouvoir euh, commencer à leur taper dessus euh, de façon euh, très anticipée. Et comme ils seront loin, il y a des chances qu'ils ne soient pas accompagnés euh, par euh, vos propres escadrons. que Vous n'ayez pas encore eu le temps de les engager. Ça permettra de les fatiguer avant qu'ils arrivent au close. Sinon, on va avoir une belle euh, brochette de cartes de modification, euh, notamment l'Advanced euh, Projector. When you resolve... Uh, uh... When you resolve a redirection token effect, uh, you can choose uh, uh, more than one Hull Zone uh, to uh, suffer damage, uh, which uh, may include a non-adjacent Hull Zone. Je vous rappelle que lorsque vous uh, redirigez uh, les dégâts avec uh, ce token, normalement vous devez choisir une coque adjacente à celle qui est la cible et eh bien là, euh, vous, et une seule, et surtout une seule, là vous allez pouvoir répartir sur deux zones, et non une seule, et puis en plus vous allez pouvoir utiliser une non-adjacente, donc étant donné que c'est euh, deux à bord, tribord et à la poupe, euh, ben vous pouvez, si vous prenez du frontal, euh, aller directement euh, rediriger sur la poupe, c'est-à-dire sur l'arrière, ce qui normalement n'est pas autorisé, c'est sexy et puis enfin, dans les anciennes cartes, on a le bouclier redondant, et il porte très bien son nom. Alors, il vaut quand même 8, mais au début de chaque phase de statut, vous pouvez récupérer un bouclier. Ça, c'est systématique. Donc, vous allez vous, vous stuffer en bouclier, vous allez voir que c'est super intéressant avec une carte titre. Les contre-mesures électroniques, tant que vous défendez, vous pouvez épuiser cette carte pour utiliser un pion de défense que votre adversaire a visé avec un résultat de ciblage. Donc ça, c'est intéressant également parce que ça se joue quand même pas mal sur l'épuisement des pions de défense hein, au Star Wars Armada. Le système d'alerte rapide. Au début de la phase de vaisseau, vous pouvez choisir une de vos sections de coque et y placer un pion de paillettes de brouillage. Et jusqu'à la fin du round, tant qu'un vaisseau ou un escadron attaque cette section, bah en fait, elle est, elle est gênée. Voilà les paillettes de brouillage qui vont d'ailleurs réapparaître ou apparaître dans X-Wing. Enfin, elles vont arriver dans X-Wing, je ne sais pas si elles existaient déjà. Mais euh, voilà, petit leak. <rire> pour l'info. Les bombes groupées. Hein, moi j'aime bien. C'est le champ du cygne. Après euh, l'attaque d'un escadron euh, euh, contre vous, vous pouvez défausser cette carte pour lancer 4 dés bleus, même si vous êtes détruit. Et euh, ben, en fait, cet escadron subit un dégât pour chaque icône touche. Ou critique obtenue. Ou critique obtenue. Je rappelle que normalement, les escadrons ne souffrent pas. Les euh, icônes critiques, et que là on est sur du euh, des bleus, euh, ça vous fait quand même 5 chances sur 8 de toucher. Et puis ensuite, les portes anti-explosion renforcées au début de la phase de vaisseau, vous pouvez défausser cette carte pour défausser jusqu'à 3 de vos cartes euh, face cachée. Voilà comment euh, se réparer à moindre frais. Alors, je vous ai pas parlé de euh, du. Euh, Canon euh, Quadri euh, Turbo Laser, euh, tant que vous attaquez, si au moins une face euh, de dés rouge affiche un icône de ciblage, euh, ajoutez euh, un dés rouge sur la face d'icône ciblage de votre réserve d'attaque, ça vous dit, c'est intéressant, surtout si vous vous euh, équipez de la Waypoint Battery Tech, euh, tant que vous attaquez un vaisseau, euh, vous pouvez changer euh, une face ciblage par un icône euh, critique. Donc vous voyez que ces deux cartes-là, elles combotent pas mal pour euh, un prix total euh, de 15. Je pense que pour des vaisseaux qui ont 3 à 4 des rouges en frontal, euh, ça peut être intéressant d'avoir ce petit combo. Et puis pour finir, bah on l'a vu, avec le bouclier redondant, hein, vous aurez la possibilité de récupérer euh, du bouclier. C'est assez intéressant, puisque avec l'implacable, vous serez en capacité euh, d'utiliser euh, deux euh, boucliers pour euh, prendre en pleine face euh, les attaques euh, dont auraient dû euh, souffrir soit euh, les vaisseaux, soit les escadrons qui sont à distance 1-2 de vous. Euh, C'est une belle carte titre qui vous pas trop trop cher et qui vraiment euh, vous permet euh, d'utiliser euh, votre acclamator comme bouclier mais alors attention hein, pour le coup il faut vraiment avoir le bouclier redondant à mon avis pour euh, pour s'assurer euh, de pas trop s'épuiser euh, à ce petit jeu là voilà j'en ai fini pour cette présentation euh, de euh, l'acclamator vous avez vu hein, euh, rien que ce vaisseau euh, là il y a déjà beaucoup à en dire on poursuivra euh, avec euh, la CSI euh, très prochainement. J'essaierai de vous faire à peu près la même proposition association euh, de cartes et euh, de synergie. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Pas parce qu'il n'y a que ça, vous voudrez le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao